Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Pas dire qu'on est pas prévenu ma foi. Ton chef, ton, ton, ton. Il était debout, là. Mais euh, ça a dû cogner fort. A mon avis, ça a cogné... Euh, ça a pilé devant lui, il a tapé et son scout a été euh, chassé. Pas bon, ah non, remarque. La voiture a dû lui taper dedans, elle s'est écartée, elle s'est arrêtée un peu plus loin. Mais bon, il était debout, tout va bien. Je passerai arrêté, sinon. Ça sent la bouse dans ma télé Et la ferme s'est célébritée En la bouse dans ma télé Elle était jaune et bleue la semaine dernière en soutien aux Ukrainiens <rire> Terrible ce qui se passe, terrible Là elle est blanche, je sais pas s'il y a une signification, je peux regarder Dangereux la nuit, réinvente le code de la route, les mecs. Oh, Jacques Dipernaud, notre chauffeur, c'est le meilleur. Les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent. On la plus belle vue, mais ils sont seuls Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient Pendant qu'on bat, nous, on danse toute la nuit Nous, on paie l'amour, on vit la vie Jour après jour et après nuit à quoi ça sert d'être sur là C'est pour faire notre vie avec nous C'est comme le vent, c'est comme le temps Pour vivre, y'a que ça important Il est sympa son silencieux mais quand on voit du début à la fin à l'intérieur, je suis pas sûr que ça silence grand chose. Ça va, on l'entend pas trop. Comme avant. Quoi vous les voyez que ça, d'importe ça Qu'est-ce que tu fais Ah oui ça part en course poursuite qui dispute les gens lui quand il roule juste quand il accélère hein, le bruit de sa moto dirait que ça engueule les gens Genre, je fais pas le poids je suis obligé de le laisser passer derrière la route c'est Moïse le mec elle est en train de nourrir la pelouse pour faire pousser un arbre à pain je pense, un truc comme ça Ce carrefour c'est l'enfer Marc ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un... un quiproquo comme ça mais là sans déconner elle est pas fraîche elle hein. C'est rouge pour tout le monde, ça arrive sur ta gauche. West Virginia, oula, on a failli prendre un poteau. Léa, elle est pas terroriste. Dun dun dun tum dun dun dun, dun.